Bonjour, voici un court tutoriel pour illustrer comment Padlet peut vous soutenir dans une prise de parole préparée de façon à mettre en relief certains mots-clés, certaines parties de phrases pour éviter de lire son texte ou son aide mémoire. C'est plutôt simple, on peut sélectionner une publication, cliquer sur « modifier » et y aller d'une surbrillance pour faire ressortir certaines idées. Alors, euh, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle? Bien, partout où il y a euh, décision euh, humaine, où la décision humaine est nécessaire, je trouve ça intéressant. Alors, je le souligne, je mets à jour et voici euh, ce qui peut euh, nous aider à donner euh, plus de vie à notre prise de parole préparée à l'enregistrement d'un balado. Voici qui met fin à ce court tutoriel. Merci.